Donc, euh, moi je m'appelle Majd Al-Nader, je suis syrien, j'habite en France euh, depuis 6 ans et euh, je suis en L2 de langue et civilisation arabe à Bordeaux-Montaigne. Et euh, j'étais toujours passionné par le théâtre, ce qui euh, m'a mis en contact avec Omar Fartat et ça m'a. Ça m'a ramené dans des projets artistiques qui sont liés au théâtre. Donc il m'a parlé du projet Hadoud, que euh, j'ai adoré ce projet, parce que Hadoud, pour moi, c'est quelque chose que, que je vis. Et euh, comme je suis étranger, je suis venu, donc il y a cette histoire de frontières toujours, et qui est des frontières euh, pas juste géographiques, c'est plus euh, dans, dans la vie, dans la mentalité, comment penser, comment voir les autres. Et, et là donc je, je m'engage dans ce projet, je me suis retrouvé entre une dizaine de personnes avec des carrières énormes, euh, avec des gens qui ont écrit plusieurs livres et moi je suis l'intrus, oui c'est ça, je commence avec un débat intense où je comprends parfois pas ce qu'ils disent exactement mais, euh, mais avec les ateliers ça m'a on s'est ressemblé on a on a essayé de monter un projet qui est, qui est énorme ça, ça me fait réfléchir même quand je, je, je suis allé chez moi hier j'étais juste focus au projet qu'est ce qu'on va faire et donc euh, c'est énorme ce qui se passe euh, dans, dans, dans ce programme qui nous a réunis et à la fois qui nous a ouvert des portes de, de, de de réflexion, et voilà, j'ai plus rien à dire parce que j'ai dit beaucoup dans, dans ces trois jours. Très bien. Voilà, merci. merci.